Bonjour, alors je, vous ai, je voulais vous alerter pardon, euh, sur euh, une problématique qu'on a avec le gel hydroalcoolique. Alors, il faut en mettre, hein, euh, je vais parler surtout de vos enfants, vos enfants doivent en mettre, vous aussi évidemment, mais la problématique euh, c'est plutôt euh, pour les enfants. Alors le produit en lui-même n'est pas euh, toxique, néfaste, etc. et vous pouvez en mettre, mais vous vous rendez compte que euh, quand les enfants vont dans un magasin, c'est un peu le jeu. Et c'est pas grave, c'est très bien qu'ils en mettent. Mais il y a deux choses auxquelles il faut les prévenir et faire très attention. La première chose, c'est que quand on met du gel, il ne faut absolument pas se toucher les yeux juste après. Dans les cabinets d'ophtalmologie, à l'heure actuelle, ils ont énormément de problèmes de lésions oculaires, pour certaines, irréversibles, parce qu'on bah, euh, a quelque chose qui rate, on est, euh, les enfants on ne savent pas euh, ou n'ont pas la, la même réflexion que nous, et euh, se mettent du gel et se touchent tout de suite après les yeux. Et là, on crée des graves brûlures et lésions. La deuxième chose, euh, c'est que quand il met du gel, un enfant, quand il est plus bas, il met les mains en l'air pour appuyer, sauf que ça peut gicler dans l'œil. Certains en plus sont euh, avec des distributeurs où il n'y a pas de, de pompe, et même les pompes à la limite peuvent gicler un peu de, de travers, euh, et donc ça peut euh, rebondir dans, dans le creux de la main pour atterrir dans l'œil. Ça, faites très attention, prévenez-les, faites attention, c'est pas grave qu'ils l'utilisent, au contraire, au contraire, j'insiste encore là-dessus, euh, mais euh, vraiment faites attention à ce qu'il ne se touche pas les yeux et qu'il n'y ait pas de projection quand il se met du chèvre. Voilà, les cabinets d'ophtalmologue ont vraiment euh, une grosse recrudescence de, de ce type de lésion et c'est irréversible pour certaines, donc vraiment faites attention. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt chez Atalaist. Au revoir.